bonjour bonjour tout le monde j'espère que tout va bien ça semble ok n'hésitez pas à me dire dans le chat euh, bienvenue pour cette nouvelle session de sparkle on recommence nouvelle année alors j'ai attendu un peu pour la rentrée de septembre mais bon oh, le 14 c'est pas si mal euh... Voilà, on va recommencer du coup tous les mardis soirs, a priori, 18h. Euh, tant que je sors du boulot, euh, horaire bureau, ça va à peu près. Donc, euh, on va continuer là-dessus. Euh, et ce soir, on va commencer doucement par euh, un nouvel outil euh, d'aide, d'assistance à la création de requêtes Sparkle pour écrire du Sparkle sans forcément connaître les détails de la syntaxe Sparkle. Euh, qui est un nouvel outil que euh, j'ai déjà dû présenter quand il était encore un prototype il y a quelques mois. Mais ça y est, maintenant il est officiel, il est partout. Euh, bonsoir Tsag et H. Sarrazin, j'espère qu'on m'entend bien et que tout va bien de votre côté. Voilà. S'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat dans la fenêtre sur le côté, sur Twitch, si vous êtes connecté. Et si vous avez des questions, allez les poser au fur et à mesure. Et, euh, et, et voilà. Il me semble que c'est tout bon. Euh, je vois que le titre de ma session de ce soir n'est pas correct. Je corrige ça tout de suite. Euh, du coup, qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre euh, assistant de requête Wikidata. Sparkle. Assistant de requête Wikidata. plein, je sais pas s'il y a quatre cinq personnes. On peut commencer et je peux passer face écran. Face écran, je disais. Donc voilà le à l'URL euh, query. point euh, Comme d'habitude, euh, pour ceux qui suivent depuis plus d'un an maintenant, vous euh, devez avoir un peu l'habitude. C'est toujours le point d'entrée pour faire des requêtes en Sparkle autour de Wikidata. Et vous devez reconnaître euh, l'interface comme d'habitude, mais il y a un nouveau bouton ici qui s'appelle. Alors pour l'instant il s'appelle constructeur de requêtes, mais euh, déjà il n'y a pas de s à requête, c'est une erreur. Et c'est l'assistant de requête en fait. Quand on clique dessus, on va sur un autre outil, d'ailleurs qui commence aussi par wikidata, query.wikidata.org, mais query builder, et puis euh, use lang pour dire qu'on est en français. Et donc là il s'appelle bien assistant de requête, par contre là c'est pareil il s'appelle encore constructeur de requêtes. <coughs> la correction a été demandée dans l'interface mais c'est en cours. Euh, donc du coup comme le dit l'introduction, hein, c'est une interface visuelle pour construire une requête Wikidata simple. Donc on ne va pas pouvoir construire forcément des requêtes aussi puissantes que ce que je fais euh, parfois le mardi. Mais il reste quand même très bon pour euh, ceux qui veulent pas s'embêter avec les détails de la syntaxe euh, et qui ont des requêtes assez basiques. Il peut faire des choses assez avancées, mais pas tout. Donc voilà, il est idéal pour les utilisateurs utilisatrices avec peu ou pas d'expérience en Sparkle, le puissant langage de requêtage, même s'il fait pas toute la puissance. Euh, bah voilà Comme il le dit, il n'offre pas toutes les fonctionnalités, mais on peut toujours retourner. Euh, parce qu'il génère la requête, donc on peut générer une requête et ajuster à la marge à la fin si on a besoin. Euh... Voilà, donc euh, alors pour ceux qui se souviennent, ici dans la requête, enfin euh, dans l'outil habituel, il y avait un assistant de requête ici euh, qui permet de faire quelque chose euh, ici et là. Euh, des suggestions, mais euh, qui étaient très vite limitées. Euh, et du coup, ce nouvel assistant le remplace et est bien plus performant. Donc on retrouve toujours la même logique de, de, de devoir ajouter des conditions et des filtres euh, pour former dans le cas Sparkle. Même si on n'a pas le langage, la syntaxe du langage, on a quand même toujours euh, la même logique qui est derrière. Donc, euh, on peut toujours y penser à Wikidata comme un énorme fichier à, à, à trois colonnes avec un élément qui a une propriété, qui a une valeur, donc sujet, verbe, complément. Ça, c'est vrai en Sparkle tout le temps et ça reste vrai, du coup, avec cet assistant euh, simplifié. Euh, donc, du coup, d'ailleurs, on trouve ici, clairement, trouver des éléments, éléments, propriété, valeur, donc sujet, verbe, complément. Euh, constructeur de requête et traduction littérale pour Query Builder. Exactement, effectivement, en anglais, ça s'appelle le Query Builder. Euh, mais en anglais on utilise beaucoup le terme builder pour euh, plein de choses. Euh, là en français c'est plus qu'un constructeur, ça, ça sonne étrangement par calque de l'anglais, donc c'est pour ça que moi je préfère assistant. Euh, N'hésitez pas à dire dans le chat si vous trouvez la traduction incorrecte. Euh, je n'en serais pas offusqué du tout, au contraire c'est plus intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Donc voilà, là on va chercher, comme en Sparkle aussi d'habitude, on va chercher des éléments qui répondent à des conditions. Donc là, par exemple, on peut chercher tout ce qui est euh, situé, donc situé, c'est localisation administrative, à Clermont-Ferrand, qui est donc mon nouveau lieu de domicile, et euh, limité à 100 résultats. montrer les identifiants plutôt que les libellés, ben bah non, ça plutôt, euh, on veut les les identifiants enfin les, les libellés hein, comme ils sont compréhensibles par les êtres humains qui donc du coup exécuté la enquête et là il fait la requête pour vous et il vous donne tout un tas de choses euh, notamment des boulevards et des rues qui sont situés à clermont ferrand et donc ça c'est l'identifiant ça c'est le libellé si j'avais cliqué ici sur montrer les identifiants euh, j'aurais eu seulement la première colonne en fait mais c'est même euh, même résultat ça change pas les résultats ça sont juste euh, D'ajouter une colonne de le rendre plus lisible pour les détruire. Donc euh, voilà, ça, par exemple, tout ça, ce sont des, des, des choses aussi diverses que variées situées à Clermont-Ferrand. Euh, comme je disais ici, on a toujours le bouton pour afficher la requête dans le service classique qui ouvre dans un nouvel onglet qui montre la requête qui a été faite pour vous. D'ailleurs, il fait une requête un peu plus compliquée que ce que vous auriez eu l'habitude de taper vous, peut-être. Mais euh, ça reste euh, élément P131 Clermont-Ferrand. On Reviendra dessus éventuellement tout à l'heure quand, quand on verra les limitations. Ou si vous avez des questions, qu on pourra voir donc ça. Voilà, c'est une requête hyper simple par défaut. Aussi, c'est tout en français. Hein, quand il y a quelque chose qui ne sont pas en français, comme celui-là par exemple, il doit exister que dans une autre langue. Par exemple, voilà en anglais ou c'est moche. On peut rajouter en français hôtel d'Aubière, euh, hôtel sans H. C'est marrant d'ailleurs. Pourquoi il y a un article en anglais et pas d'article en français Ah oui, c'est un monument historique euh, euh, protégé pour autant, donc euh, est-ce qu'il est classé ou pas d'ailleurs Peu importe. Euh, donc il devrait être euh, en français, c'est quelque chose à faire. Je l'ajoute dans ma to do list, dans un coin de ma tête. Euh, surtout qu'en ce moment c'est Wiki Love Monuments, le concours de photos autour des monuments, donc euh, voilà. On va l'ajouter. En français comme ça, ceux qui referont la requête après moi une prochaine fois verront aussi Hôtel d'Aubières en français. Euh, je vais pas les faire tous, j'ai sûr, il en a pas beaucoup. La plupart ont quand même un nom en français, heureusement pour quelque chose qui est situé euh, en France. Donc voilà, ça c'est une requête super simple. Et on peut, voilà, comme je disais, ajouter une condition. Donc là, j'ai demandé tout ce qui est euh, localisé à Clermont-Ferrand, mais je peux aussi demander tout ce qui a pour nature d'être ben, un hôtel particulier par exemple. Hôtel particulier, type de logement, c'est bien celui-là. Celui-là d'ailleurs est mis en. Ah non, celui-là il sortira pas. Il est bâtiment. Hum. Mais bon, on peut voilà. Et on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc là, par exemple, voilà, exécuter la requête. Là, je devrais en avoir beaucoup moins. Et voilà, j'ai plus que des hôtels. Euh, on peut demander aussi du coup qui a une date de construction. Alors, date de consultation c'est fondation de création pour Wikidata. Et euh, comment on fait pour.. Euh... Je crois que c'est juste comme ça. On met rien du tout ici et il nous donnera ceux qui ont une.. Euh... Zut, j'ai un trou de mémoire, j'ai préparé et j'ai déjà oublié Contient option. J'ai regardé et puis j'ai pas trouvé. C'est possible aussi. Euh... Ah non, voilà. Je suis bête. Je cherchais ici alors que c'est juste en dessous. Donc date de construction, création. Et là, donc correspondant à une date. Donc là, par exemple, nature. Je suis sûr que je veux que la nature hôtel. Mais là, je veux que la propriété existe sans forcément savoir ce qu'elle est dedans. Donc c'est en fait là, c'est pas correspondant à. C'est quelle que soit la valeur. Et donc du coup, là, voilà, il me grise et il me dit que il tiendra pas compte de ça. Enfin, il, il, la date n'est pas fixée et donc là voilà j'ai plus qu'un seul hôtel qui est l'hôtel de côte Blatin, où j'ai une date de construction entrée euh, qui est en l'occurrence date de construction 1897 c'est à dire que tous les autres ont pas de date de construction ce qui est dommage parce que euh, c'est intéressant pour un monument surtout au monument historique hein, voilà. euh, on peut aussi mettre du coup avant après Là, du coup, dans le cadre de Wiki Monument, c'est très intéressant parce que si je cherche avant euh, 1950, en l'occurrence, euh, je peux mettre éventuellement 1er janvier, même, mais 1950, tout court, ça doit marcher. Du coup, j'aurai les ceux euh, je, euh, dont je suis sûr qu'ils sont en, en domaine public. Et là, je peux le relancer. En l'occurrence, ça va me donner toujours le même et seul hôtel puisqu'il était déjà avant 1950. Ça me donne le même. Mais là, du coup. Euh, je suis sûr de n'avoir que ceux qui sont... Alors, non, je suis pas sûr et certain, parce qu'ils peuvent être construits avant 1950 et pas être dans le domaine public pour autant. Mais en tout cas, je sais que j'ai éliminé ceux qui sont trop modernes pour, pour être dans le domaine public. Euh, voilà, donc là, bon, date de construction, on a vu qu'il y en a qu'un, c'est très vite pas intéressant. Euh... Euh, on va retirer... Euh... Retirer ça. Non. On va essayer de voir s'il y en a qui ont un architecte. Quelle que soit la valeur. Exécuter. Et vous voyez d'ailleurs que tout à l'heure j'étais dans une date. Une date de construction. construction Et là il me proposait d'ailleurs avant, après. Il avait reconnu que c'était une date donc il me proposait des filtres de date. Là si je mets architecte, il ne me propose plus cette option. Il me propose juste correspondance sans ou quelle que soit la valeur donc là si je lance la requête eh ben j'en ai toujours qu'un seul avec un architecte mauvaise idée euh, qu'est ce que je peux faire d'autre je peux faire sans du coup tous ceux qui sont sans architecte euh... ah oui alors non on peut faire un sans euh, l'architecte gustave eiffel par exemple et donc là je demande spécifiquement ceux qui ont l'architecte gustave eiffel euh, mais sinon je peux faire sans ici et du coup là c'est sans euh, l'architecte si je me souviens bien non il veut pas sans quel que soit la... voilà sans quelle que soit la valeur et là il me donnera tous ceux qui sont sans architecte et donc là on retrouve bah, tout, tous les autres en fait hein, par élimination il n'avait qu'un qui avait hein, tout à l'heure hein, architecte donc euh, forcément par élimination voilà euh... voilà par défaut les conditions s'additionnent donc on est en et on peut éventuellement euh, mettre des ou alors euh, là les ou ils vont pas être pertinents mais euh, je préfère ajouter une condition donc sélectionner bien le ou et localisation administrative euh, ou à Cournon euh, d'Auvergne qui est une ville juste à côté de Clermont-Ferrand. Et là, j'aurai du coup tous ceux qui sont soit Clermont, soit à Cournon. Si je exécute la requête, j'en ai un petit peu plus que ceux de tout à l'heure, juste... Hein, on retrouve les mêmes que j'avais à, à, à Clermont-Ferrand, mais il doit y avoir un ou deux dans le tas, euh, évidemment, peut-être pas beaucoup, qui sont situés à, à Cournon. En plus, je suis limité à 100, donc les 100 premiers, ils sont peut-être tous... Hein. Voilà, donc on peut faire et ou ou quand on affiche la requête correspondante le ou correspond à une union qu'on a déjà vu dans les dans les requêtes les sessions du mardi précédente l'avantage c'est que voilà la syntaxe du union vous, vous en souvenez peut-être pas toujours qu'il faut faire comme ça les doubles les doubles trucs là il le fait pour vous c'est vraiment l'avantage. Et donc si vous voulez juste faire une requête, j'ai une telle propriété mais il m'en manque une autre, euh, je veux faire des ajouts sur un truc, bah là c'est simple. Par contre, si euh, on veut faire... Un, ce qu'on ne pourra pas faire avec cet, cet outil d'assistance, c'est par exemple si j'ai un architecte, quelle que soit la valeur, et après je ne peux pas faire ajouter une condition en disant je veux que l'architecte soit une femme, par exemple. Je veux changer de variable, la variable que j en, j en, je requête, bah là je peux pas parce que ce sera toujours des conditions sur le même élément de base. Donc là, typiquement, si je veux ajouter des conditions euh, sur l'architecte lui-même, euh, bah là, l'assistant sera pas possible de le faire. Euh, et il, est, il est coincé pour ça. Que je sache, il y a peut-être des surprises, euh, je pas encore vu. Donc euh, forcément tout en détail. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'avais euh, c'était la Clermont-Ferrand, celle-là par exemple. Stelle. Et il y a une nature. Bah, C'est parfait. On va faire ça. La référence sur la nature. Donc là, je demande tout ce qui est à Clermont-Ferrand, localisé à Clermont-Ferrand. Donc localisation correspond exactement à Clermont-Ferrand et pas autre chose. Et actuellement, j'ai laissé par défaut le euh, avec ou et sans référence. Mais je peux dire seulement avec des références. Donc là, il va me donner beaucoup moins de résultats, dont la stèle qu'on a vue il y a quelques minutes. Il ne me donne plus toutes les rues, par exemple. Il me donne tous ceux qui ont explicitement, si je clique dessus, je sais qu'il y a une référence qui se situe... <rire> j'ai dit tous ceux qui... Se... Qu'est-ce que j'ai fait Seulement avec les références. Pourquoi j'ai pas de. Ah, mais non, mais c'est pas ici qu'il faut que je regarde. J'ai dit localiser à. Ah. Localisation administrative à Clermont-Ferrand. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, la référence, c'est pas une vraie référence. C'est plus une marque de la traçabilité. Mais techniquement, la référence existe. Euh, pareil, si vous voulez trier avec que les vraies références et pas les références Wikipédia, euh, bah ça, vous pouvez le pas faire avec cet outil-là. Il faut aller euh, avec un autre outil. Mais inversement, on peut dire seulement, sans les seulement, ce, seulement ce sans référence et se dire qu'on peut essayer de trouver, un, Voilà, par exemple, chapelle du Bon Pasteur, c'est là, je crois que c'est un monument historique. Euh, on devrait pouvoir trouver dans une base la référence facilement. Euh, voilà, donc les différents boutons avec, sans, propriété, valeur, les différentes subtilités pour aller avec. Euh, je ne l'ai pas explicité, mais vous avez une petite poubelle ici pour ajouter, euh, retirer une, une condition. Euh, quand vous avez fini d'ajouter vos conditions, exécutées ici, vous pouvez limiter à plus ou moins de résultats, juste les 10 premiers, juste les 1000 premiers. à chaque fois, la limitation, c'est au hasard. Hein, les 1000, je dis les 1000 premiers, mais c'est les 1000 premiers qui calculent. J'ai montré le bouton là. Je crois que j'ai monté tout ce qu'il y avait à montrer à peu près. Puis obtenir un lien. Hein. URL copier vers le papier et euh, je peux vous la partager euh, ici. Du coup, on a une, une URL euh, wiki euh, qui renvoie vers bien le query builder avec les différentes valeurs. Euh, donc là, par exemple, celui-là, hop là, je vous le partage ici. Euh, voilà, je sais pas s'il y a des questions spécifiques sur les 600 requêtes, n'hésitez pas à les poser. Euh, sinon, je vois qu'il y a, ça parle de chevaux dans le chat, donc je vais regarder les choses en rapport avec les chevaux. Évidemment, on aime les chevaux. Euh... J'en ai plein ouvert, on va fermer tous les trucs et puis voilà, on recommence. Ajouter une première condition, donc je cherche tous les chevaux qui n'ont pas de déclaration race animale et une URL d'exemple que je vais reprendre. Hop là c'est pas copier-coller, ah bah ça a été fait. Donc. alors par contre, ce qui est chelou, c'est que voilà, race hein, animale, cheval, race c'est le français. Ah oui, alors ça, ça te donne ceux qui ont à la fois race animal cheval et animal, c'est le français, ce qui est un peu redondant, effectivement. À la limite, c'est le français, on sait que c'est déjà un cheval. Tout cela effectivement on devrait retirer le cheval je crois que j'avais fait ça d'ailleurs à une époque on en avait déjà parlé de temps ah non parce que euh, inclure les valeurs euh, les valeurs liées du coup il nous donne tout et rien va enfin, il nous donne les sous-classes donc euh, même si c'est cheval au sens large par exemple Ici, du coup, c'était pur sang. Il nous renvoie forcément. Voilà. Il me semblait bien que je les avais nettoyés, qu'il n'avait plus du tout ou plus. Beaucoup. Donc, là, il n'y en a bien qu'un seul qui a deux, deux valeurs en race animale. Ah non, tiens, qu'une valeur encore pour autant. Je suis trompé. Un, ah, avec et sans. Donc, avec race animale et avec. C'est le français. Exécuter la requête. Voilà, je n'ai pas de résultat parce que je les ai nettoyés. Ok. Euh... Donc du coup, pour la question, c'est je cherche tous les chevaux. Donc en fait, on va retirer, on va recommencer. Ajouter une condition. Donc sa nature. Euh, J'aurais dû garder l'exemple du cheval de tout à l'heure pour voir comment c'est fait exactement. Donc sa nature, c'est d'être cheval. Ouais, c'est ça. nature cheval. Nature de l'élément cheval, q 726, ajouter, et 100 race animale. Et donc là, du coup, on met euh, quelle que soit la valeur, parce que si c'est 100, on, on s'en fiche, il euh, n'y a pas de valeur spécifique en l'occurrence. Et là, voilà, on a un, tout un tas de chevaux, enfin, on a les 100 premiers, qui sont indiqués comme cheval. Mais si on cherche, là, il y a pas, il doit pas y avoir. Enfin, c'est Il n'y a pas race animale. Donc, il faudrait ajouter race. celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est un article Wikipédia pour m'aider, peut-être éventuellement. Il sert à faire du polo, ok. C'est une race hein Non, c'est pas une race. Race polo argentino. Ah, cheval polo argentin hein. d'accord ça sert peut-être pas qu'à faire du polo ou ça servait historiquement à faire du polo peut-être donc race hein, animale. je sais pas si c'est exactement une bonne exemple je laisserai de sac valre corriger les erreurs que je vous montre mais c'est pour l'idée en tout cas de s'il manque la race je l'ajoute et donc là si je remets exécuter la requête le Aiken Kura qu'on a vu au tout début euh, il apparaîtra plus normalement donc là, évidemment, il y a un petit temps de décalage, mais euh, dans quelques minutes, ça devrait disparaître. Voilà. Euh, alors, on me dit j'ai corrigé. Euh, j'ai corrigé. Voici le bon lien. papier collé coller J'en ai plus besoin. Donc voilà. Avec. Eh C'est exactement ce que j'ai fait pendant. La nature de l'élément cheval. Race. Oui, bah voilà, c'est exactement on est arrivé à la même chose indépendamment. C'est un bon signe. Donc du coup, j'ai même pas besoin de repartager cette requête. C'est exactement le lien que vient de partager euh, Je vois que erwan nous dit par exemple un cheval qui est de race Trackner qui doit être sous classe de race cheval. Euh, alors c'est quoi ce cheval Trackner mais ça c'est l'élément sur la race c'est bien l'élément sur la race de horse breed race de cheval. ok mais ça ça doit pas aller en nature de l'élément ça doit aller en race parce que la nature c'est d'être un cheval euh, donc là par exemple celui là est ce que c'est une erreur on va pouvoir vérifier non ça c'est une race Est-ce Oups. Pas de est -ce que c'est un cheval voilà nature cheval race euh, quelque part race animale très canine ok euh, donc euh, normalement c'est une... normalement tout va bien après c'est à vous de connaître votre sujet et de faire les requêtes en fonction de de ce que vous connaissez évidemment euh, pour euh vous adapter, connaître. Là, par exemple, il faut savoir effectivement qu'on met pas un cheval, mais que. Enfin, on ne met pas la race du cheval dans la nature, on la met dans race. Il y a une, spéc une propriété spécifique pour ça. Chacun ses soi et les données seront bien gardées. Euh, H. Charazin qui nous demande c'est quoi Animal individuel alors On va réouvrir. Ah bah c'est Aiken. Hein. Okay. Cheval. Ah pff, oui Ouais, ouais, ouais. Euh... Pas sûr que ce soit encore utile. Euh, ça se faisait beaucoup à une époque parce que sinon date de naissance ou d'autres propriétés étaient en partaient en vrille hum, pour des raisons de contraintes. Ça, c'est pas bon, ça non plus. Aussi, euh, il participe pas au polo en général. Il fait du polo, il est utilisé pour donc euh, c'est pas participant qu'il faudrait mettre là. C'est plutôt euh, euh, usage. Je ne sais plus. Bon, c'est pas un, une démonstration de comment éditer Wikipédia, donc euh, je laisserai les plus spécialistes que moi. Ouais, bref. Euh... Voilà, je ne sais pas si vous avez, vous de votre côté, essayé de faire des assistants, euh, d'utiliser l'assistant de requête. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire et à me dire si vous avez réussi à faire ce que vous voulez, ou inversement, si vous n'avez pas réussi euh, à me poser des questions et on peut voir ensemble. Euh, je vais tenter faire une ou deux autres euh, pour vous montrer. Qu'est-ce que je voulais montrer ah, bah, Alors, euh, situé, enfin, localisation administrative. En France, euh, mais sans pays France, parce que normalement, si c'est situé en France, ça devrait être en France, puisque voilà, localisé pays, c'est pas exactement le même périmètre tout le temps, mais c'est globalement le même périmètre quand même. Là, du coup, c'est bien sans pays égale France. Tout à l'heure, on avait fait un 100. Quelle que soit la valeur, ce qui est aussi vrai hein, d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de valeur. Hein, si à l'occasion administrative, il ne devrait pas y avoir, quelle que soit la valeur, on peut le lancer. Euh, non, pas ajouter une condition à chaque fois, je me trompe. Pardon. Exécuter la requête. S'il <coughs> veut bien, ça fait peut-être un peu trop pour lui, le pauvre. tout alors c'est là que justement si c'est un peu trop lent pour lui parfois vous pouvez mettre et cliquer là sur montrer les identifiants seulement et en exécutant la requête parfois c'est un peu plus rapide du coup ou est-ce que ça va pas du tout marcher c'est ça c'est pour m'embêter Non, euh, bon, alors il veut pas parce qu'il y a trop de trucs en France, donc on va faire euh, localisation administrative en Suisse. Il y a moins de choses en Suisse, c'est bien la Suisse. Et j'ai bien laissé 100 pays, quel que soit le pays. Oui, Ah Gast alors, ah voilà, ça marche quand même. Euh, mais du coup il y en a beaucoup mais qu'on pourrait regarder un par un donc du coup j'ai pas de libellé donc c'est un peu plus dur de savoir ce que c'est mais voilà euh, artefact archéologique pierre et monument en pierre ça fait beaucoup de choses le euh, montre là euh, mais qui est situé à Bienne, donc il devrait y avoir évidemment euh, pays égal suisse Faudrait regarder un peu plus euh, chacun un par un, peut-être qu'on peut les faire automatiquement d'ailleurs, tous ou pas. Euh, pour les corriger. Voilà, ça c'était un autre exemple que je voulais vous montrer. Et du coup, R1 nous propose un exemple autour de Nice. Donc les films tournés à Nice ou dans un studio de cinéma à Nice. Ah zut, j'ai oublié de vous montrer. Ah. Euh, tant pis, euh, mais de, quand je faisais ici, euh, donc c'était quoi? C'était situé en Suisse. Ça me cherche pas uniquement, strictement situé en Suisse. Ça me cherche situé en Suisse ou dans quelque chose situé lui-même en Suisse. C'est pour ça que quand on, on est que 10 et la requête, ben non, d'ailleurs, j'ai les résultats ici. Euh, là, la fameuse truc en pierre. Euh, la localisation ici c'était pas suisse hein, c'était bien bien et bien et lui-même situé en suisse donc euh, par défaut il va chercher dans les dans les valeurs liées les valeurs... les sous classes notamment ok on recommence du coup pour un... donc la nature c'est d'être un film nature pas notre donc euh, film et donc là c'est pareil, ça va nous chercher les valeurs liées, donc ça va chercher les films, mais ça va chercher, euh, je ne sais pas s'il y a filmé, film muet, euh, film d'animation, euh, film court métrage, long métrage, moyen métrage, ultra long métrage, tout ce que vous pouvez imaginer, il va nous trouver tout. Ajouter une euh, condition. Alors est-ce qu'il y a lieu de tournage Il me semble qu'il y a lieu de tournage. Voilà. Lieu de tournage, Nice. Et donc là, pareil, il va chercher Nice strictement. Mais normalement, il devrait aussi chercher dans les sous-catégories, les sous-classes de Nice, donc les quartiers, et peut-être aussi les studios photos. On va tenter, on va voir si... Par défaut, il cherche dans les sous-classes, contrairement aux requêtes qu'on crée directement. Oui, tout à fait. Quand on crée les requêtes à la main, entre guillemets, avec de... enfin, sans l'assistant de requête, justement, quand on est ici, par défaut, la syntaxe, elle est stricte. Elle demande, vous avez demandé un truc en Suisse, je vous donne les trucs qui sont strictement en Suisse directement et strictement en Suisse. Euh, là, en fait, pour nous faire gagner du temps, mais ça alourdit un peu. donc euh, Vu qu'il fait que des requêtes simples, ça alourdit pas trop. Mais euh, si vous cherchez Nature, Église, par exemple, ou bibliothèque, vu qu'il y a beaucoup de sous-classes, ça peut causer des problèmes. <coughs> donc là, voilà, euh, il a trouvé des résultats dans un temps relativement court. Donc on peut décliquer, décocher cette case et remettre les libellés. Et voir tout ce qu'il donne, donc la cage au folle 2, la piscine à propos de Nice, le comédien, les deux anglaises, le continent. Euh, voilà donc les deux anglaises et le continent, par exemple. Est-ce que ça, ça sera quelque chose tourné au Victorine? Donc, nature, film, lieu de tournage, du tournage, pas de tournage, Nice, le Jura et Paris. Ok. Euh... Donc là Erwan c'est toi qui peux me dire si tu vois des choses qui sont un euh, studio de la victorine. Mais il fait pas l'impression, il y en a très peu. Euh, mais c'est pas un problème parce qu'on peut ajouter. Ah j'ai mis que 10 Merci beaucoup de suivre mieux que moi. Donc oui, j'ai demandé 10, il m'en a donné 10. Il est cohérent avec lui-même. On peut mettre 100 on peut mettre 1000. on peut mettre même 1000. Oui, voilà, là on a déjà un peu plus. Donc on retombe sur un euh, claquage au folle machin, les anglaises, ok. Et là, on en a un peu quand même beaucoup plus. Alors, euh, forcément, il y a deux, deux onglets, euh, deux ascenseurs hein, ici et ici pour bien voir. Hein. Euh, tout transporteur Heritage, ça n'a pas été tourné au studio de la Victorine, ça j'en suis sûr. Ai dans d'Armée New York, sans doute pas non plus. Timide et je me soigne, euh... non, c'est pas assez ancien non plus. Je pense pas, lieu du tournage, nice. donc il doit pas chercher parce que ça doit pas être directement une sous-classe. Je sais pas, mais euh, de la façon, si on veut Alors, déjà, on peut mettre ici je joue la victorine pour voir s'il y en a ici. a bien victorine, donc ça, première chose, est-ce qu'il trouve des choses ici? Il en trouve trois. Ah mais en fait le studio de la Victorine, c'est pas si vieux que ça. Pourquoi j'avais en tête que c'était à la belle époque comme hein, les studios italiens? Je suis fatigué. Donc brise de Nice, je interdit à des mailles. On va remettre Nice, tout court, et on va voir si on les trouve dans les résultats. Brise de Nice, c'est bien là. Des mailles, les mailles n'a pas l'air d'être là par contre. et Brice de Nice. Est-ce qu'il y aurait les deux, ce qui expliquerait pourquoi le lieu de tournage n'a pas été pris en compte? Oui, là il y a les deux Nice et puis mais il y a tous les lieux en fait et studio de la victorie Ok, euh... donc à des mailles, je l'ai pas. Et Donc, du coup, je peux ajouter une condition ou lieu du tournage studio au pluriel ou pas. Je sais plus ce que j'ai fait. Studio pluriel, euh, et là en lançant, on devrait avoir le fameux à qui apparaît à des mailles à des au Moyen Âge qui lui a panne du tout si j'ai bien suivi ce qu'on disait tout à l'heure. Nature, film, lieu du tournage, ajouté par Irwan, studio La Victorine. Donc là, ça marche bien. Euh, et là, voilà, en trois, trois petits blocs où on précise. Il euh, faut bien s'approprier. Voilà, par exemple, là, le où ici. Euh, parce que sinon, afficher la requête, la requête, elle est un peu, un peu moche. Bon là, il s'est compliqué la vie, un, un peu. Ah, C'est justement ça, le fameux classe et sous-classe, notamment cette fameuse étoile, qui permet de chercher à, à Nice ou en dessous de Nice et les films ou en dessous des films. Voilà. Euh, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver qui me font des remarques. Ah OK ok j'admets il y a une petite... Euh, je ne suis pas sûr d'accepter mais je, je, je valide. Ok, euh, Voilà pour une démonstration de cet outil euh, que je trouve voilà très pratique pour ceux qui veulent faire des choses assez basiques. Euh, mais, euh, mais qui permet déjà je trouve d'aller assez loin euh, notamment pour ceux qui connaîtraient pas du tout le, le sparkle ben bah voilà en assiste en ajoutant des blocs les uns après les autres euh, bah voilà typiquement là pour faire nature film lieu de tournage nice ou de la victorine c'est vraiment pas mal euh, à faire euh, rapidement Donc du coup ça je peux aussi vous le partager pour que vous l'ayez euh, le fameux la fameuse requête que je viens de faire même si normalement euh, pour le coup là il n'y a pas de la syntaxe à retaper c'est assez simple vous devriez pouvoir en sortir euh, voilà Pou -pou -pou. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, les avis sont bienvenus. Si jamais vous repérez quelque chose, euh, quoi que ce soit d'ailleurs, entre guillemets, vous pouvez toujours aller ici et laisser un message. Euh, Vérifiez peut-être avant que la question n'a pas été mise. Euh, euh, déjà posée avant. Mais vous pouvez poser la question. La plupart des questions là, vous voyez qu'elles sont en anglais, mais vous avez le droit, et même euh, je vous engage, à l'écrire en français éventuellement. Il y aura toujours des gens pour traduire. Pour traduire tout un tas de choses, euh, toutes, toutes les remarques que vous pouvez faire hein. voilà. Euh, pour recommencer à faire une requête. Qu'est-ce que j'avais en idée? Ah oui, autour des monuments historiques, évidemment. Donc, qui a la, la propriété mérimée, euh, quelle que soit la valeur, d'ailleurs, je m'en fiche que ce soit, quelle que soit l'identifiant mérimée, et qui n'a pas. Euh, un statut patrimonial. Quel que soit le statut patrimonial, d'ailleurs je m'en fiche, à partir du moment où il y a un identifiant mérimé, il faut un statut patrimonial, quelle que soit la valeur. Donc là on peut exécuter la requête et euh, il va nous en donner normalement pas beaucoup parce que on a fait du ménage, notamment pour Wikidow Monument qui est commencé depuis 15 jours. Euh... Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup d'identifiants Mérimée, il y en a 40-50 000, je ne sais plus. Donc... Ah il y en a pas mal, hein Ah zut Ah mais non, mais je ne suis pas d'accord. Bouh, pourquoi J'avais fait du ménage euh... pas au début de l'été que j'avais fini par faire le ménage là-dessus. Ce n'est pas bien. Et ma requête est correcte. identifiant Mérimée, oui. Et il n'y a pas de statut patrimonial. Et d'ailleurs, vous voyez que du coup, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, euh, il vous dit, ça ne va pas du tout. Il faut un statut patrimonial, et en plus, lui, vous dit même qu'il faut que ça soit une de ses valeurs. Alors, pourquoi il n'y a pas statut patrimonial Alors, Il n'est pas en doublon Il n'est pas présent ailleurs Non. Est-ce que c'est un monument qui a été protégé récemment Qu'est-ce qu'il a celui-là donc, ça a été créé en 2019. Donc, euh, non, ça n'a pas été créé cet été. C'est pas ça l'excuse en tout cas. Il est bien classé match depuis 77. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que ça C'est étrange. Je vais vérifier que cet identifiant est pas présent ailleurs. Je vais vérifier dans l'historique. Personne n'a retiré le statut patrimonial. Non, personne n'a retiré le statut patrimonial. C'est chelou. Non, bah c'est bien ça. Euh, bah je vais en profiter celui-là pour l'ajouter. Je pensais que ce serait une erreur. Souvent en fait, c'est parce que l'identifiant est mis sur plusieurs choses. Il ne doit être présent que sur un seul. Statut patrimonial. Et donc on a dit euh, MH classé. Bon, Monument historique classé. Euh, date de début. Et bien on peut reprendre. Hein. De son on va pas inventer. Le 1er septembre 77. Et voilà. Ouf, ouf. Et là vous voyez que le petit éclair n'est devenu que un point d'exclamation. De c'est beaucoup moins grave. Et là, euh, il vous dit, c'est ce que je voulais faire juste après, que si y a statut patrimonial, il doit y avoir une référence. Donc du coup, es-tu obligé de spécifier la valeur quand tu mets sans Ben non, là, je ne l'ai pas fait. Sans hein. statut patrimonial, quelle que soit la valeur. Euh... Et du coup, par contre, je peux faire avec statut patrimonial, quelle que soit la valeur. Et sans référence seulement sans référence, donc là ça va me donner bah, tous ceux qui sont comme dans ce cas là qui ont un statut mais pas de référence. Et je peux du coup relancer, ajouter la requête. Ajout récent de l'identifiant, ça c'est une bonne question. Merci à Charles dans le chat d'avoir suivi. Mérimé, jour récent février 2020, j'aurais dû le voir. Je me suis planté quelque part... Ah, j'ai pas, pas trouvé quand j'ai fait les vérification. où il y en avait trop et je me suis arrêté avant la fin, sans doute plus. Voilà, donc euh, il y en a pareil un certain nombre, dont par exemple le rocher des dons, des dômes où euh, il y a bien écrit jardin public, il y a bien un statut patrimonial, mais... Et euh, un identifiant mérimé quelque part, identifiant mérimé ici. Mais voilà, il y a un jardin remarquable et c'est pas sourcé que c'est un jardin remarquable, alors que bien recensé à l'inventaire, ça y est. Euh, si c'est un jardin remarquable, souvent c'est noté sur la notice d'inventaire. Voilà. Pré-inventaire euh... Pré des jardins remarquables. Je ne sais pas s'il est vraiment protégé en tant que jardin remarquable. Euh... Ah les sources, mes amis, les sources. Ah tiens, par contre, c'est un site classé aussi. Euh, on pourrait l'ajouter, ça. Ah, faudrait que je cherche. Faudrait que je cherche exactement des euh, sources pour vérifier qu'il est bien. Il n'a pas juste été pré-inventorié pour être un futur euh, documentation préalable. Ça c'est bien, mais est-ce que ça a été plus loin euh, Je pense que si ça avait été plus loin, ça serait noté dans la notice. Donc, j'ai peur qu'il ne soit pas jardin remarquable. Euh, ça serait à vérifier, euh, c'est euh, Marianne Casabance ou Ayak, euh, je les contacterai pour en savoir plus. Euh, voilà. Euh... Le chat a dit plein de choses, donc ça permet de sortir très facilement des éléments comportant des erreurs. Oui, bah son... c'est le but général de Sparkle, mais souvent la syntaxe Sparkle est un peu un frein. Et là, en l'occurrence, bah, ça enlève au moins ce, cette partie de frein. Euh, on peut faire des chevaux sans genre Oui, bah, ça, c'est pas très compliqué. Un hein. nature cheval sans euh, genre. Euh, ça, je, je pense que j'ai même pas forcément besoin de le faire. Vous devriez pouvoir euh, le faire vous-même. Je vous laisse tester d'ailleurs. Euh, ça, que je te laisse tester. Tu me dis si tu y arrives ou pas. Mais normalement, tu devrais pas avoir de problème spécifique. Euh, si ce n'était pas le cas, je t'aiderais évidemment, mais euh, je te laisse pratiquer. Et tu es obligé de spécifier les valeurs quand tu mets 100 Bah non, ça, j'ai répondu. Ajouer 101. Pour utiliser facilement un addit comme référence, je conseille. Euh, oui. Un, un gadget. Je vais pas forcément parler de ce gadget aujourd'hui, surtout que je ne connais pas celui-là. Si, je ne sais plus. On va regarder ça. Est ce que c'est que ce gadget Usasref. écrit par deux personnes très sympathiques par ailleurs en plus donc euh, il faudrait que je teste cet outil euh, je vais pas faire ça ce soir parce que c'est un peu différent Puis, il faudrait que je fasse une session sur les différents gadgets utiles un jour euh, donc... Euh... Donc je me le garde en tête. Euh, on est obligé d'ajouter quelque chose dans, au champ valeur, même si rien. Sinon, il y a une erreur. Ben non. Euh, si on a bien choisi ici, quelle que soit la valeur, hein, si on clique correspond, on peut pas mettre 100 et correspond et rien. Là, si je fais ça, effectivement, là, il veut saisir une valeur. Mais si je mets quelle que soit, sans, quelle que soit la valeur, dans Ce cas-là, là ça marche bien. Exécuter la requête, on a bien tous ceux qui sont sans. Euh, euh, J'ai pas besoin d'ailleurs. Quand je mets quelle que soit la valeur ici, euh, c'est en gris donc euh, donc je peux pas rentrer de valeur en fait. Donc je, je suis pas obligé de la mettre. Je peux même pas la mettre. Je suis obligé de pas la mettre. Euh, une session sur les gadgets, ça serait top carrément. Un euh, charazin qui explique relativement rapidement la question. Ok. Et euh, la requête des chevaux sans genre, euh, je te fais confiance, mais je vais regarder juste pour vérifier et puis pour montrer à tout le monde. Normalement, il y a deux blocs, euh, c'est assez facile à faire. Donc, nature, cheval, sans genre, quelle que soit la valeur, et là, effectivement, il n'y a pas de valeur d'indiquer. Et euh, on peut exécuter, mais il n'y a pas de raison, normalement, ça doit marcher. Et d'ailleurs, là, je vois que tu as décoché, inclure, donc on a strictement les chevaux. On pourrait être cocher pour avoir. Éventuellement euh, des voilà. et on retrouve encore avec hein, ce cheval a hein, plusieurs erreurs. Ah et l'Ozona qui nous dit qu'il a toujours l'erreur, l'erreur apparaît sur cette requête. Maintenant, bah là tu as laissé correspondant 1, ça, peut pas marcher. Ça, effectivement, là, si tu fais exécuter, il, il va pas être content, il te demande de saisir une valeur, mais si tu mets sans euh, quelle que soit la valeur, là ça va marcher. Ça va marcher par contre, euh, tous les éléments sans euh, l'identifiant mérimé en l'occurrence, euh, ça en fait beaucoup, hein, puisqu'il y en a 90 millions et il y a un, moins ceux qu'on ont mérimé, ça en laisse euh, 90 millions encore à peu près. Hein, donc il va pas vouloir t'afficher 90 millions. Euh, là je peux exécuter, mais ça va mouliner dans le vide, forcément. Donc en fait, c'est possible techniquement, mais il faut au moins ajouter une autre condition. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux ajouter? Euh, nature de l'élément, et puis mettre un truc pas trop grand parce que même si je mets église, ça va être trop grand. Ça, hôtel particulier par exemple, hôtel particulier parce que ça en plus, je sais que les hôtels particuliers ça existe quasiment qu'en France, et là, du coup, ça, ça doit marcher. Voilà. Mais si tu demandes tout ce qui n'a pas dans Wikidata d'identifiant mérimé euh, ça en fait beaucoup trop. Même en limitant à 100, euh, il, en fait la limitation à 100 arrive après, euh, donc il va quand même essayer de t'en sortir 90 millions et il va s'épuiser et trouver les 90 millions et il va même pas réussir à sortir les 100 premiers. Euh, même là, en mettant un tel particulier, je pense que ça va pas encore être assez, ça va être beaucoup trop. Quand, pareil hein, Comme quand on fait des requêtes Sparkle avec l'assistant, il faut un peu bien penser à la requête qu'on a derrière, à essayer d'imaginer ce qu'on attend. Et là, euh, bah, le truc qu'on avait au début de identifier mes rimes, tous les éléments sans identifier mémé, euh, ça fait une liste qui est beaucoup trop longue et qui n'a pas de sens en fait. Donc à la limite, c'est normal quelque part qu'il arrive, qu qu que ça soit trop long à calculer parce que euh, c'est pas logique. Voilà. Euh, pou, pou, pou, pou, pou. Question, ça fonctionne sur les lexem euh, Ouais, voilà, limite de... Même en mettant les, les trucs, ça ne marche pas. Euh, ça fonctionne sur les lexem, euh, bonne question. Si on essaie genre grammatical, par exemple, euh, quelle que soit la valeur, ça va peut-être faire beaucoup aussi, ça. On va mettre... Euh, non, on va laisser, on va tenter. C'est Peut-être pas tant que ça, oui, ça fonctionne sur les lexem. Alors, ça fonctionne de base hein, sur les lexem. Là, j'ai pris une propriété facile. Euh, on va faire sans genre grammatical et on va faire avec euh, la propriété d'être dans le dictionnaire de langue française, trésor de la langue française informatisé. Euh, quelle que soit la valeur aussi, je ne sais pas ce que c'est, donc euh, je lance. donc là hein, il va me donner tous ceux qui sont euh, références tous les lexèmes, donc tous les mots qui sont référencés dans un dictionnaire mais qui n'ont pas de genre grammatical donc euh, du coup je suis en train de me dire qu'il va donner des verbes parce que les verbes n'ont pas de genre, mais ils peuvent être référencés dans le TLFi. Euh, donc peut-être pas une bonne idée exactement ce que j'ai fait mais euh... et c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir fait à l'envers commencer par un sang puis de faire un TLFi. j'aurais dû faire le contraire en fait parce que pareil l'ordre ou les, les choses qu'on fait peut parfois pas toujours ça dépend c'est compliqué euh, voilà. euh, tu peux retrouver les gentils avec ça ben non parce que les gentillés c'est pas dans la partie simple de l'exem c'est la partie compliquée donc c'est pas possible euh, en l'exem et en France ma, pareil c'est une très bonne idée merci pour la suggestion euh, l'idée est bonne, mais en fait euh, l'excès n'est pas en France, il est en français euh, et en fait c'est dans une partie qui n'est pas requêtable euh, avec l'assistant. Euh, par contre alors en fait si j'étais moins stupide, donc là, si je fais dans cet ordre- là, ça ne marche pas. Si je fais dans l'autre ordre euh, donc qui est dans le TLFI, quelle que soit la valeur et qui euh, n'a pas de genre grammatical, sans le genre, quel que soit le genre. Exécuter la requête. Est-ce que dans ce sens-là Ouais. Donc, comme quoi, parfois, le sens, c'est important. Là, dans ce sens-là, ça marche. Parce que c'est. En fait, quand ils cherchent tous ceux sans genre grammaticaux, il y en a euh, 500 mille je crois. Il doit y avoir un demi-million. S'ils retirent les téléfis où il y en a peut-être un millier, en fait, il se retrouve avec quasiment euh, 400 mille Ça fait énormément. Euh, alors que si on demande d'abord les filles euh n'est pas très très utilisé encore pour le moment. Euh, après, c'est facile de retirer euh, du lot. Il n'y en a plus beaucoup. Et il y en a pas mal hein, du coup. Euh, Est-ce que c'est beaucoup de verbes Des adjectifs Bah oui, les adjectifs ont pas de genre non plus En fait, c'est pas forcément une bonne requête hein, conceptuellement. Et 809, il me semble que c'est un verbe. Je le connais sûr. C'est pas le verbe aller Ah non, iranique, un adjectif. Euh... Donc du coup, euh... et donc du coup, ouais, c'est ça. On peut faire Que les déclarations ici, tout ce qui est dans sens, on peut pas le récupérer dans avec l'assistant. Tout ce qui est dans forme, on peut pas le récupérer avec l'assistant. Et la langue, c'est pareil, elle est cachée ici, entre guillemets, cachée euh, donc on peut pas le récupérer ici. Ça permet de faire une liste des noms communs sans genre grammatical, euh, bah non, parce que non commun, c'est ici donc euh, ça, c'est pareil. Ça, nature adjectif, nature non commun, on peut pas le trouver avec l'assistant de requête. Ceci dit, en fait, typiquement, vous faites cette requête-là, qui est dans le TLFI et sans genre grammatico. Vous ouvrez le, le mode normal, entre guillemets. Et là, vous pouvez facilement ajouter euh, toutouf, euh, que l'item euh, euh, pour Wikibase lexical catégorie d'être un nom. Et En faisant comme ça, vous avez déjà les trois quarts de la requête qui est fait. Vous avez plus qu'une ligne à ajouter. et voilà. Et là, vous en avez plus que deux qui sont des cas normalement plus ou moins légitimes. Ou voilà, paraître un <coughs> hein, ou une paraître, aucune idée. Ce euh, serait bien possible que ce soit les deux. Ouais, voilà, le téléphile ne se mouille pas. Il nous dit que c'est un substantif, c'est tout. Euh, même si euh, honnêtement, vu que c'est euh, à l'époque euh, mythologique et grecque, euh, ça doit tout le temps être un homme, mais euh, L'académie ne connaît pas le terme, donc comme ça, voilà, on n'a pas d'idée. Euh, donc ça, entre guillemets, c'est normal qu'il n'y ait pas d'info. Et l'autre, c'est poisson. Là par contre c'est étrange. Poisson. Poisson l'unité de mesure et pas poisson l'animal, ça serait trop simple. Euh, substantif masculin. Donc là je peux ajouter par contre le genre grammatical. Là c'était vraiment un manque, un oubli. Genre champ informatique masculin. Hum, voilà. Donc il peut faire le minimum sur les Lexem, ou sur plein de trucs d'ailleurs. Il faut pas hésiter à l'ouvrir et puis à avoir le code derrière et à compléter le code à la main sur les derniers petits les petites choses que vous voudriez. Hum, voilà il nous fait un code qui est horrible d'ailleurs puisque techniquement tout ça ne sert à rien on aurait exactement un résultat comme ça voilà. Euh, mais voilà ça c'est parce qu'il est automatique donc il fait ce qu'il peut faire facilement sans se prendre la tête voilà hum. donc tu peux retrouver des gentilles avec ça non l'excès en france non plus euh, ça permet d'un Luzona nous dit c'est super intéressant pour formuler facilement les regex au départ, puis peaufiner par la suite. Euh, je vois pas le rapport avec les regex, les expressions régulières, parce qu'il n'y en a pas là. Euh, par contre oui c'est super intéressant pour faire le début, et ensuite effectivement on peut peaufiner par la suite. Ça sur, sur l'idée je suis complètement d'accord que euh, même pour ceux qui connaissent entre guillemets assez bien les les, les requêtes Wikidata. En sparkle, ben ça permet de faire un peu un début facilement et de de faire facilement. Euh, H. Charzin nous dit que le Wiktionnaire dit que paraître est à la fois masculin et féminin, identique. C'est pas une surprise, mais il y en a d'autres des noms en français comme ça hein. euh, géologue, astronome, c'est un astronome, une astronome, un géologue, une géologue. Les masculins, féminins, identiques. Ça veut pas dire qu'il faut pas indiquer que les deux sont identiques dans ce cas-là, hein. il faut au contraire. Mais, euh... Mais, euh... Mais ça veut dire que c'est moins simple à faire quoi. parce qu'il faut vérifier, il faut trouver des sources, etc. Dans l'idéal, et ajouter le TFI, téléfi ça permet de filtrer les mots en français. Bah oui, indirectement, au lieu de demander l'exem en français, ce que je peux pas faire, demander strictement en français, bah, je demande qui a un lien vers un dictionnaire en français. Donc je sais que euh, implicitement, s'ils ont un lien vers le dictionnaire en français, ils sont en français. Sauf que du coup, ça limite vachement parce que la plupart des lexèmes en français sur les lexèmes dans Wikidata n'ont pas le lien vers le TFI pour l'instant. Mais du coup, pour les personnes qui sont en train d'ajouter le TFI, au hasard, totalement au hasard, je, je ne vois pas de qui je parle, euh, bah c'est une super idée. Effectivement, je suis d'accord. Voilà, on a fait le tour. S'il y a encore des questions, n'hésitez absolument pas. Je suis là pour ça. Euh, je peux rester encore un, une demi-heure, une heure. Sans problème. Oui, je sais que tu es en train d'y rajouter. C'était un clin d'œil subtil et sans, sans, sans, sans donner de nom. Je ne, je ne, on ne doxe pas sur cette chaîne Twitch. On, on évite en tout cas. Hum. Mais voilà. Donc si tu t'es auto-dénoncé, j'ai le droit de dire que c'est toi du coup. Euh, voilà. Du coup, pour la suite, comme je disais, je vais repartir à en faire tous les mardis soirs à 18h. Euh, sauf exception, comme d'habitude, si jamais il y a quelque chose, je vous tiendrai au courant. Euh... Je réfléchis, mais il n'y a pas de jours fériés qui viennent, ou de trucs que j'aurai le mardi soir qui me prendraient dans les jours qui viennent. Donc, normalement, c'est pas un problème. Dans un futur euh, suffisamment proche, en tout cas, que je sache. Donc je pense que je continuerai. Euh... Et du coup, qu'est-ce que je vais dire d'autre J'ai déjà prévu au moins un, voire deux invités surprise pour des prochaines séances aussi, qui devraient être très intéressantes pour discuter d'autres sujets, puis pour avoir un vue extérieur, parce que moi je fais des choses parfois un peu trop techniques, donc c'est bien d'avoir un point de vue externe. Euh, L'Uzuna nous dit pas possible pour l'instant mais pour écrire les unions sans se casser la lunette, on est d'accord complètement. Euh, euh, effectivement le union qui a une syntaxe qui n'est pas toujours simple à se rappeler. On s'y fait qu'on a l'habitude, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de union, qu'on utilise assez peu, c'est une très bonne idée. Même s'il ne faut pas abuser du union parce qu'il devient rapidement lourd, et il fait que la requête n'aboutit pas du coup, mais c'est possible sac euh, Valren qui nous dit qu'en fait le gros défaut de ces sessions de formation c'est de découvrir un outil que tu as envie de tester d'explorer tout de suite sans attendre les explications complémentaires euh, bah oui c'est le jeu hein. c'est le jeu et euh, ceci dit je pense que là j'ai bien fait le tour de l'outil je pense que j'ai pas beaucoup de choses en plus à dire en complément sur cet outil là donc euh, hésitez pas à hein, faire euh, tout de suite à utiliser cet outil il est parfois sans avoir toutes les explications c'est pas mal de tester puis comme ça vous vous posez des questions après la semaine suivante vous revenez et euh, ça me permet aussi de savoir sur quoi dans l'outil peut y avoir des choses qui sont pas évidentes et qu'on pourrait améliorer typiquement euh, là le correspondant 1 euh, Attends, comment on fait zut pourquoi j'ai pu euh... enfin, c'était quoi nature voilà, le, inclure également les valeurs liées lors de la recherche recommandée. Euh, ça, c'est pas très clair pour quelqu'un qui connaît Sparkle que c'est euh, euh, que ça correspond aux sous-classes. Le problème c'est que si je mets sous-classe dans la traduction ici, je suis pas sûr que ça parle aux débutants non plus, alors que l'outil est fait pour les débutants. Donc il y a peut-être un peu de reformulation à faire sur cette phrase-là par exemple. Je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, donc c'est pas une bonne idée, mais voilà. Euh, merci Nintharchiv de me dire que c'est toujours pertinent, instructif les démos. Pas de problème, avec plaisir. Et Erwan qui dit, tu as vu ce que j'ai rajouté dans l'exem Non, je n'ai pas vu. Donc Je vais aller Ordien Wikidata, parce que je suis à peu près sûr que tu as dû ajouter des.. Euh, est ici des, des donc on va regarder dans Language. Français. troisième page non deuxième page attends je perds le français ici et si je descends ici dans les gentils est ce que j'en ai plus que l'autre jour waouh waouh wow attends what la classe attends zoom plus là par contre oui bah d'accord ok en tout cas ça je suis sûr de savoir qui c'est hein, vu la région je ne dénoncerai pas la personne, mais c'est la même personne qui m'a demandé des trucs sur Nice tout à l'heure, Niceois, niçoise, classe, Laurentine, Laurentin, etc., etc. C'est un peu chiant les doubles points par contre pour cliquer, mais ok. Ça c'est pas ta faute, ça vient pas des l'exem Et du coup si j'en prends un au hasard, euh, donc les Levensoise, féminin. Habitant de Le vince euh, Alpes-Maritimes. Bon après je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Le en France, donc euh, Alpes-Maritimes France, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est pas grave. Au contraire, euh, là c'est pas trop trop long. faux faux euh, Par contre Abtiente, ap <coughs> je vois que je suis pas le seul à être un peu dyslexique et fatigué quand je fais des choses parfois. Donc habitante de Le vince Le singulier, Le Vansoise au pluriel. Bah parfait, parfait, parfait. Il n'y a rien vu que c'est un mot assez simple, il n'y a rien de spécial à rajouter. Éventuellement une prononciation ici, euh, avec euh, lingua mais... Euh, mais voilà. Parfait. Euh, ok. Et du coup, tu as fait non seulement la région de Nice, alors euh, pour info, la carte était euh, vide dimanche dimanche midi, je sais plus quand j'ai fait un test, et il y avait juste euh, Paris. Et dimanche midi on a ajouté euh, rennes et rennes enfin rennes et euh, c'est quoi c'est rennes en grenouille j'ai jamais s'appelle ici rennes rennes en grenouille c'est ça donc les deux communes euh, regarde la trinité juste à côté de nice la trinité G. trinité 1. Ah oui, bah oui, parce qu'on est sur le même cas que astronome ou géologue hein, tout à l'heure. Euh, genre grammatical commun. Oui, je. Oui. Habitant ou habitante sans le S aussi, d'ailleurs. La blouse, on l'a même plutôt singulier, même si c'est vrai. En tout cas, faudrait mettre un S des deux côtés ou nulle part, mais je pense que nulle part, c'est mieux. Et du coup, singulier, pluriel, oui. Et du coup. Est-ce que commun la euh, ouais, discussion qu'on a eu aussi dimanche. Bon, c'est pas mauvais. Je ça je laisse. C'est pas une mauvaise idée. Trinitaire, ça passe. Et effectivement, c'est c'est équivalent pour un homme comme pour une femme. Logique. Tous les tous les mots en R d'ailleurs. Hein. Enfin non, pas tous les mots en R parce que le dictionnaire c'est masculin. Mais c'est pas un habitant. Tous les non habitants en R. Belleville, Belle. beau, beau soleil, ouais. soleil ouais. c'est pas Belleville. Je vais trop vite. Et donc non seulement tu as fait la région de Nice, ça c'est cool pour hein, toi et tout, mais je vois que tu as fait du coup aussi hein, tout un tas d'autres... Alors est-ce que c'est des villes ou est-ce que c'est des pays italiens, Italienne Ouais. Genre, enfin, Parfait. Génial. Rien à dire. Félicitations. C'est impressionnant. Ça en fait euh, pas mal d'ailleurs. Ça en fait peut-être une centaine de l'exem ajouté. Je suis euh, impressionné. Cool. Oui, le fameux commun neutre. Alors, du coup, sinon, euh, je rate des questions. <coughs> ah bah oui, le fameux commun neutre. Ben, ben le fameux commun neutre euh, commun, c'est sans doute la moins, moins meilleure idée, on va dire, parce que le, le genre grammatical commun, c'est vraiment dans. Alors, je l'ai fermé trinitaire. Du coup, je suis bête que je l'avais ici. Euh, ça existe vraiment pas du tout en français. C'est très propre. À, je sais plus dans quelle langue ça existe. Et puis en plus, c'est ça. Il y a le genre common of two gender euh, qui ouais, coïncide partiellement. C'est pas toujours la même chose exactement ces choses-là. Il faut se. Et puis à ne pas confondre avec un, un genre vacillant. Ok, d'accord. Euh, commun ou deux genres, voilà typiquement en, en, en portugais qui est un peu comme le français, hein, une écriture latine avec un fort, euh, fort genre des, des noms ou des articles ou des adjectifs. Euh, alors, ce qui est marrant, parce que oui, ben non c'est comme en français un astronome, une astronome, un, une, une garantie électricien, électricienne, mais eux c'est. Euh, Plutôt comme astronome, euh... oui, et puis c'est ça en fait. Le d'ailleurs, c'est le commun. Ça englobe le masculin, le féminin et le neutre. Épicène, c'est pas parfait non plus. Moi, j'aurais mis, je vais pas y toucher parce que je suis pas sûr de moi, mais j'aurais mis deux valeurs masculin et féminin. On peut mettre les deux, les deux sont vrais. J'aurais cumulé. Mais euh, c'est à discuter parce que c'est pas, pas totalement satisfaisant non plus, donc euh, voilà. On est complètement parti dans les XM, mais c'est pas grave. J'aime les XM, donc euh, donc euh, je vais pas m'en plaindre. est Ce qu'il y avait d'autres des questions, non, j'ai pas raté de questions. Euh... Et du coup, on va faire une requête Wikidata complexe parce que ça me ça me titille de regarder ça. Euh, je partage toujours mon écran d'ailleurs. Dit qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Non, je suis pas dans la bonne fenêtre là. Tchouk, tchouk, tchouk, tchouk, tchouk. Euh... Décrivant souvent c'est classe. Par contre, je vois pas pourquoi recommander. Qu'est-ce que tu recommandé Ah oui euh, bah Parce que pour un débutant, souvent, euh, typiquement, tout à l'heure, j'avais plus euh, je, je ce que c'était, euh, situé en Suisse. C'est pas ce que j'ai là d'ailleurs Non, c'est pas celui-là. Mais en fait, pour un débutant, quand on dit euh, situé en Suisse. Euh, une personne habituée à Sparkle va se dire c'est en Suisse et strictement en Suisse. Donc, par exemple, une ville c'est située dans un canton Suisse qui est lui-même situé en Suisse. Mais une ville n'est pas située en Suisse. Alors que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Sparkle, c'est plutôt évident que bah en Suisse, directement ou indirectement, bah, tout ça c'est en Suisse. Donc c'est pour ça que la plupart des gens pensent en termes de sous-classe par défaut. Donc c'est pour ça que je comprends pourquoi il y a recommandé. Et le i inclure les Et puis voilà. Cocher cette case résultera probablement une liste plus complète de résultats. Cette phrase est super. Ça sent le calque d'anglais. J'aurais dit quelque chose comme euh, cocher cette cache pour avoir une liste plus qui sera sans doute compl plus complet dans de... la vidéo. Enfin, c'est un peu étroit. Voir que les correspondances exactes par la valeur Ouais. Ok. Ok. Et euh, Erwan qui me dit oui mais il va falloir mettre quelque chose. Alors je suis perdu. Alors, si on parle toujours du genre, bah, moi je mettrais les deux, masculin et féminin. Je pense que c'est euh, par rapport à ce que décrivent les grammaires du français, qui ne sont pas toutes euh, d'accord entre elles en plus et qui sont pas toutes très progressistes au passage. Euh, mais bon, on va pas refaire euh, sur Wikidata et comme dans les projets Wiki, on décrit la langue telle qu'elle est, pour le meilleur et pour le pire. Donc ouais, moi j'ai mis les deux. Euh, et du coup, pourquoi bon, j'ouvre trop de trucs en même temps Ici, je vais faire une petite requête pour finir ce soir. On va prendre tous les Lexèmes qui ont un, un genre grammatical. Genre grammatical. Genre, et je vais vous faire un groupage groupe by genre et puis genre label. D'ailleurs, si je demande le label, il faut que je demande le service de label. Hop là. Et là, du coup, je mets genre, genre label, et on va compter pour chaque genre distincte. as un, un compteur, importe, compte, hop là. Ah oui, mais il fallait bien... D'accord, ok. La discussion, bon, ça on laisse tourner pour voir si ça marche. Euh, ouais, il fallait bien mettre quelque chose. Ouais, voilà. Euh, Sous-ensemble, sous-classe. Euh... L'exemple est pas très parlant en plus. Euh, ouais, c'est toujours compliqué parce que c'est quand même un outil qui s'adresse aux débutants, donc il faut pas aller trop loin dans les subtilités du langage. En plus, sous classe, je suis même pas sûr que ce soit un terme vraiment officiel. Sous ensemble euh, correspond autant à l'idée et peut-être plus parlant. Sous ensemble et sous classe, je ne sais pas. N'hésitez bah, pas à aller sur euh, les avis sont bienvenus et à faire des suggestions. Euh, bah, ajouter un message et puis en bas mettre euh, discussion, suggestion de, de reformulation de, de, de, de, des messages de l'interface. Euh, parce que. Euh... Tiens, bah, ceci dit, il y a Vladimir qui est d'accord avec vous là sur ce coup-là. Il dit par exemple que au moins éléments et propriétés ne sont même pas expliqués dans l'interface. Effectivement, autant sous-classe, on commence à rentrer dans un truc un peu voilà compliqué, je trouve. Je sais pas si on arriverait à l'expliquer simplement, et puis euh, à ne pas perdre les débutants plus que autre chose. Euh, autant propriété élément, euh, ça faut, c'est les notions euh, essentielles, c'est la pierre angulaire sur laquelle tout le reste est construit. Là, je suis d'accord avec euh, Vladimir et donc du coup avec, euh, euh, je ne sais plus, Erwan et Lozana dans le dans le chat. Qui disent euh, il faut des explications là, là effectivement, hein, c'est vraiment les bases. Voilà, un assistant doit être éducatif. Oui, je suis complètement d'accord qu'il doit être éducatif, mais il doit pas non plus être indigeste. Euh, faut s'adapter. Euh, on va pas donner à quelqu'un qui à l'école maternelle ou primaire un prof, un des cours de maths de doctorat. Euh, bah là, c'est pareil. Autant. Éduquer sur les termes de base comme propriété élément, euh, vu qu'en plus ils apparaissent forcément propriété euh, propriété valeurs d'ailleurs, valeur est mieux qu'élément d'ailleurs. Il y a quelques éléments, c'est quand même euh, là là là je suis d'accord avec vous qu'il devrait y avoir plus ça devrait être plus éducatif. Euh, après faire une bulle d'une bulle pour dire qu'est-ce que c'est qu'un sous ensemble etc, ça devient compliqué. Ce serait pas dû à la traduction sous classe, sous catégorie, sous ensemble Bah oui, mais en fait, je suis même pas sûr qu'en anglais, sous classe, ce soit le, comme je disais, le terme officiel. Bon, peu importe, si vous avez des remarques, je vois que vous en avez, euh, n'hésitez pas à aller là sur le message quoi Builder et laisser vos, vos remarques, parce que je pense qu'elles sont pertinentes et méritent d'être examinées. Voilà. Est-ce que ça, ça a marché Oui, pendant ce temps-là. Très bien. Voilà. Donc, du coup, quand on demande tous les genres de tous les l'exem il nous dit qu'il y a 80 000 mots en masculin, 72 000 mots en féminin, 33 000 en commun, 26 000 en neutre, et puis après on tombe dans des genres masculin inanimé, masculin personnel, masculin animé. Euh, donc tout ça, ça va être du tchèque, je crois, ou je ne sais plus quelle langue, animé impersonnel en plus. Hein, pourquoi pas Mot épicène, mais mot épicène, c'est pas le genre, il faudrait genre épicène et pas mot. Bon. Donc euh, compliqué. Ah, il y a féminin ou masculin. Tiens, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. À la limite, c'est peut-être notre solution. Ah oui, mais ça c'est en hébreu uniquement. Et en plus, c'est ça, c'est masculin ou féminin, mais pas les deux en même temps. Et c'est pas le cas pour trinitaire, parce que si je dis euh, les trinitaires. Euh, les habitants de la ville en général, bah, ça contient à la fois les hommes et les femmes. Euh, là, ça a l'air d'être une notion grammaticale un peu différente, euh, mais à mon avis, euh, je vais être perdu. Voilà. Euh, che, non, c'est pas che en plus. Ça c'est un che. Schleu. ok, d'accord. J'ai deux lettres dans toute la page. Je vais pas aller très loin pour vous expliquer ce que c'est. Ebru euh, Academy. Ok, il y a pas une page, une version. Euh une version pour traduire quelque part English English ouais j'avais pas vu ah mais il me renvoie sur la page principale en ouais, tout cas ouais, zut donc ouais masculin féminin mais c'est peut-être une piste comme ça qu'il faut explorer mais pas cet élément là du coup peut-être un autre non Qu'est-ce que c'est, voilà. Commun aux deux genres, ça c'est le portugais qu'on a vu tout à l'heure. FM. FM, voilà, quelle horreur. Ah, mais ça c'est le. Ouais, alors en néerlandais, il y a des mots qui étaient féminins, F, et qui sont en train de passer masculin. Euh, au fur et à mesure du temps. Donc il y a des mots, euh, voilà. Donc ça c'est encore plus compliqué. Euh, voilà, les, les, les gens grammaticaux, euh, c'est pas pour rien qu'il y en a qui font un test de doctorat entière de dessus. Il y a énormément de choses. Euh, agneau, par contre, Agneau n'est pas un genre grammatical. Hein. Ça, c'est une erreur, clairement. Donc, euh, voilà. Et puis, femme, pareil, c'est une erreur pour féminin. Mais sinon, il bah, faut regarder. Et, voilà. et puis, il faudrait en discuter aussi. Par ailleurs, on ne va pas régler ça ce soir. Ok. Et euh, du coup, ça, c'était tous les exemples de toutes les langues. Et juste pour finir, avant de répondre aux questions que j'ai vues dans le chat, je ne vous ai pas oublié. Mais on va prendre tous ceux qui sont en langue. Française, français, langue voilà. donc en français actuellement, on a masculin, féminin, on a quelques mots épicènes, on a le fameux agneau, il vient de l'erreur, un masculin animé, non, mais pas, c'est pareil, qui a dit qu'il y avait du masculin animé en français, c'est pas vraiment une notion qui existe en français, ça, donc, si je fais. Euh... Et ah oui, mais je vais en avoir plein ne pas savoir lequel est en français là dedans je, pas je regarderai plus tard je s'en fous je corrige Puis bah, commun du coup ça doit être les tiens que tu as fait tout à l'heure j'imagine erwan euh, c'est pas faux hein. c'est comme mot épicène c'est pas de mauvais mais c'est juste à mon avis pas la, valeur, la meilleure valeur possible ok euh... et donc du coup pour revenir aux questions dans le chat petite question je, pense, je comprends pas le principe de faire deux lexèmes un pour chaque genre. Bah parce que c'est deux mots différents. Hum, ça alourdit pas la base Ben, si, un peu, mais c'est obligé, c'est nécessaire. Et en plus, ça ne lit pas les, les deux l'un à l'autre. Alors, oui, mais non. La remarque est très pertinente. Euh, les deux lexèmes. alors par exemple, on apprend italien, italienne. En français, italien. Et puis euh, bah, italienne. Ah, attends. Non, ça c'est pas l'italien, c'est pas l'italien ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Italien avec un i e capital, forcément, puisque c'est italien le. Ah, oui. Bah de toute façon, ceci dit, c'est bah voilà. En fait, c'est une chose. Ça aussi. Parce que tu poses la question du doublon entre l italien l'habitant l'italie et l'italienne l'habitante d'Italie. Donc ils sont pas liés l'un à l'autre, ça c'est vrai. Par contre, ils sont tous les deux liés à Italie, genre euh, gentilier de Italie. Donc il y a un lien indirect qui permet de les retrouver facilement. Euh, donc à mon avis, il n'y a pas besoin de lien direct pour ça, le lien indirect suffit. Et là, j'ai pris, non, là j'ai bien pris italien le nom. Alors j'ai pris petit l'adjectif tout à l'heure, désolé. Et Donc, oui, il bah, y a aussi une sorte de doublon entre l'italien, le nom avec un i capital pour l'habitant, et italien avec un i minuscule pour le... la langue. Parce que bah il y a les deux. Ah Oui, d'ailleurs, t'as pas créé italien celui-là, tu as repris un existant et tu lui as ajouté là. Non, oh, tu as super bien fait les choses en fait. Tu pas juste créé des mots, tu repassé sur les mots existants. Cool. Cool, cool, cool. Et euh, par contre, italienne n'existait pas, tu l'as créé, c'est ça, c'est ça. Donc, cela a été complètement créé. Euh, et du coup, bah, c'est aussi une idée de chaque donnée dans sa case et euh, les, les informations seront bien gardées. Et pourtant, italienne n'est-elle pas le féminin d'italien Oui, mais c'est pas parce que c'est juste le féminin deux. Euh, dans ce cas-là. Manger, le boire, il euh, ya à boire et à manger dans cette euh, truc, bah, manger est un nom. Qui dérive, c'est le nom qui dérive du, du verbe, mais c'est quand même ça a fini par être deux mots différents. Euh, tout comme italien et italien, en fait, ils dérivent l'un de l'autre, en fait. Hein. Ou ils dérivent tous les deux du même, je ne sais pas d'ailleurs. Ou italien, italienne et Italie, hein, Dans ce cas-là, on pourrait les mettre ensemble. Euh, donc on a décidé de les mettre différemment. Et d'ailleurs, on a décidé nous sur Wikidata, mais dans plein d'autres dictionnaires, ils sont aussi séparés pour que ça soit plus clair pour tout le monde surtout que euh, là j'ai évidemment pas d'exemple qui me vient en tête mais il arrive parfois que un sens donc là en fait ils ont tous les deux quasiment le même sens d'être euh, gentilier de l'italie mais parfois il va y avoir un sens qui n'existe que pour le que pour un des deux genres. Euh... bon c'est pas un nom de pays mais ça correspond un peu mais un chauffeur et une chauffeuse bah c'est le même métier fait par un homme et une femme de, de conducteur de voiture, mais une chauffeuse au féminin, c'est aussi un siège. La chauffeuse dans laquelle on s'assoit, qui nous chauffe, qui nous réchauffe euh, parce que c'est un, une, une chauffeuse. C'est un, euh, je ne sais même plus écrire en plus au passage. D'ailleurs, voilà. Ouais, ouais, quand vous tapez chauffeuse sur internet, le premier truc qui vous sort, c'est la chaise. Alors voilà, donc la chaise qui est confortable où on peut se réchauffer. Voilà. Donc, euh, si on met euh, chauffeur et chauffeuse ensemble pour dire qu'il n'y a que la chauffeuse au féminin qui est le siège bas, euh, moelleux, euh, ben, ben vous êtes coincé. C'est pour ça qu'on a besoin de le faire tout le temps pour que ça soit plus clair. On fait toujours pareil. Euh... Ah, zut, on t'avait perdu, elle, s'arrasin Désolé. On met rien pour ceux qui sont à la fois masculin et féminins. Ah, moi, je mettrais les deux. Euh, on va prendre, bah oui, ministre, c'est une bonne idée. Un ou une ministre, le nom en français. Moi, ce que je ferais, c'est de mettre un genre grammatical masculin, non féminin d'abord, féminin, il n'y a, a pas de raison, et de mettre masculin en deuxième valeur. Je pense que c'est encore le mieux. C'est vrai pour féminin, pour masculin, et en plus, il doit y avoir des vieux dico qui disent que. Euh, c'est que masculin ou des dédicots féministes qui, qui disent que c'est que féminin. Il doit y avoir plein de sources un peu contradictoires, donc on peut mettre les deux et mettre une source pour chacun euh, parce que les mots c'est compliqué parfois. Donc c'est le pécan, si je me souviens bien, qui était une horreur, je crois. Est-ce que c'est celui-là? C'est ça. Donc le pécan euh, qui est un, un rayon petit animal. Des forêts canadiennes qui ressemblent à ça, si vous ne connaissez pas, voici un pécan, un ou une pécan, du coup, on ne sait pas, euh, c'est ça. Et donc ça s'écrit déjà avec soit un K pécan, soit avec un C, comme la noix de pécan, mais rien à voir. D'ailleurs, on précise ici que c'est bien une forme rare parce que c'est souvent avec un K et pas avec un C. Et du coup, on a un dico qui dit que c'est masculin, un autre dico qui dit que c'est féminin, et un dico qui dit. Euh un autre dico qui dit que c'est masculin et euh, qui dit que ça s'écrit que avec un C qui dit que ça s'écrit que avec un K, c'est le bazar donc vaut mieux tout mettre et mettre toutes les références et au moins c'est clair. Et du coup, là j'ai mis le, le masculin normal en forme privilégiée, comme ça en fait, quand on fait une requête, on obtient par défaut que le masculin et c'est ce qui est le plus simple. Euh, voilà. J'ai rajouté les dérivés, j'ai pas eu le temps, ok. Utiliser P205 pour lire le masculin et le féminin sera incorrect. Ben bah non, euh, 2521, c'est ce que je viens de faire, hein, Jean-Ministre. Je suis perdu. Euh, non. Attends, 2521, c'est laquelle P 2521 Ah oui, non, ça ça s'utilise pas sur les Lexem. Comme le dit normalement. Type d'entité autorisée, élément Wikibase, propriété Wikibase. On ne peut pas l'utiliser sur les Lexem. Si vous l'utilisez sur les Lexem, il va vous dire. Euh, non, erreur, ce n'est pas normal. Euh, puis c'est même réservé un euh, tout un tas de choses en fait. Euh, par exemple, même sur les lexèmes, les éléments euh, classiques, les items. On peut pas l'utiliser sur les prénoms. Par exemple, vous pouvez pas mettre sur marin, euh, marin, marine. Euh, on peut pas le mettre. Donc, non, non, ça, c'est 2521, c'est autre chose. Euh, dans les animaux, il n'y a pas toujours le genre. Genre, renard, renard. Euh, mais parce qu'il manque, en fait, c'est un oubli. Je pense. Genre masculin. Ça a été ajouté. Renard, renard. Et c'est bien que le masculin. Non, ça, c'est bien fait. Euh, par contre, il n'y a peut-être pas Renard qui existe. Ça, c'est un autre problème. Si, Renard existe aussi. Enfin, euh, il vient d'être créé peut-être. Et voilà, ça c'est un autre contributeur qui a fait les choses bien aussi, donc euh, parfait. Alors, sinon pour revenir, j'ai vu qu'il y avait. Et puis, on va peut-être finir là-dessus parce que on va tous fatiguer. un hop, C'était faire une requête. Je veux le féminin d'italien. Ok. Uh, donc select. Donc du coup on part du Lexem italien. Ah oui, mais par défaut le, nous ne eh, pas les lexèmes, c'est ça. Oui, il nous les met tout au bout, donc on va pas les trouver. Alors du coup, on est obligé de faire ancienne et italien avec un i. c'est clap, clap, celui que je voulais. Oui, bien sûr, je voulais. Donc italien. Il a. Euh, non, c'est pas VD du coup. Hein, Vd c'est pour les éléments. Euh, donc, Ontolex. S'il veut pas, il va m'embêter, c'est ça. Ontolex. Sens. Qui est là du coup pour et de et euh, de pays du coup et donc du coup on cherche euh, le lexème au féminin qui a euh, aussi euh, du coup la même propriété hein, ils sont tous les deux le lexème est lié à un pays italien ce lexème est lié au même pays c'est la même valeur donc il va me trouver et qui est de genre féminin du coup euh, vdt on va passer la ligne ce soit plus clair pour tout le monde. Euh, genre grammatical. Féminin. Et c'est le féminin grammatical. Et une donne italienne. Donc on peut faire un lien direct entre ça et ça. Et pas passer par pays. Mais faut, honnêtement, voilà, ça me fait. Il un... bon, faut avoir un peu l'habitude Mais c'est du... ça c'est toujours chiant. Les l'exence Quoi que vous fassiez sur les l'exem le sparkle euh, sera rapidement aidé des, des choses un peu étranges comme ça. Ça n'y a pas le choix. Mais euh, voilà, ça c'est pour passer du coup. De, puis du coup, là j'ai mis euh, italien, mais on peut mettre euh, autre chose. Ou là j'ai fait ça comme ça. Mais euh, à la limite, on peut faire aussi un peu différemment. Ex -m, m pour masculin, XMF pour féminin. Et donc là, je dis euh, bah, comme juste en dessous, en fait, euh, sauf que c'est masculin, du coup, en haut et en bas. Et là, il va nous donner euh, deux colonnes avec. Euh, euh, s'il si, faut que je dise que pays est un pays quand même. Pays, WDT, euh, nature, le élément, dette. Hein, euh, c'est quoi, c'est état souverain. État souverain. Ouais, je crois que c'est ça. On va tenter. Voilà. Et là, Il nous donne le pays et de l'exem. Dans toutes les langues, là par contre. Un... Donc il faut que l'exem, là, il faut que je dise qu'il soit en français. Voilà, je parle dans des trucs bien compliqués, là par contre. Non, on s'en fiche Par contre, pour se ce soit plus lisible par les humains, les mains. Donc le lem masculin. Et le lem de la même façon féminin. Et donc voilà, bon, donc là effectivement on a les pays et les choses dans toutes les langues, mais hein, on peut limiter au français, mais on retrouve bah, à date, typiquement italien italienne Bon ça c'est compliqué, euh, je parle dans des trucs hein, pour m'amuser. Et puis en plus, ouais, je peux faire des, des CT oh language euh, français. Et du coup c'est pareil l'autre. Là je lui dis qu'il doit être en français aussi voilà donc là on a 25 résultats mais c'est ce que tu as dû créer d'ailleurs italien italienne allemand allemande japonais japonaise chinois chinoise espagnol espagnol j'ai etc etc, etc. Donc, voilà. ceci et donc du coup tu me dis c'est faisable mais compliqué pour un débutant comme moi euh, mais tu relié dans tu les aurais mis dans la même élément pour requêter les formes le code est encore pire que ça donc euh, ça aurait été encore plus compliqué et euh, tu fait deux lexem séparés mais liés l'un à l'autre avec une propriété. Quelle propriété En plus, il faudrait la créer. Ce serait une nouvelle. C'est compliqué de demander. Ce serait pas beaucoup plus simple, à mon avis. Au final, comme ça, c'est encore ce qu'il y a de moins compliqué. Malheureusement. Et du coup, euh, comment lier le masculin-féminin entre cheval du jument bah, C'est pareil. Hein. Au lieu que ça soit du coup euh, gentillé ici, c'est euh, élément pour ce sens. Euh, non. Pas ici oops, oops, oops. Voilà. ici au lieu de gentiller voilà un élément pour ce sens euh, hop là, 51, 3, 7, ici euh, ça ça me donne quoi ça ah oui non il me donne le bélarus et la B... Ah ça c'est marrant tiens comme le couple si vous voulez mettre euh, la biélorussie euh, au masculin bah c'est le Biélorusse, le B... le bélarus et pas la bellarus voilà deux l'exem masculin-féminin, et, et qui sont la preuve que voilà le rapport entre le masculin et le féminin d'un même concept, bah, parfois c'est pas simple. T'as pas partagé Oh mon dieu euh... J'en étais où Y C'est celui-là. C'est celui-là. Oups. Voilà, puis on fait ça pour qu'il soit plus propre. Et je partage ça, évidemment. Évidemment, évidemment. Voilà. Merci beaucoup du rappel parce que j'avais oublié. Euh... À voilà. gérer, euh... ah. oui, on clique là. Et il ouvre un truc euh, trop grand. Bon. Ok, euh, 19h30. Euh... Les gens sont toujours là. J'ai 12 personnes. J'ai même plus de monde que tout à l'heure. Ça fait une demi-heure que je dis j'arrête. Et plus j'arrête, plus j'ai du monde. Je vais peut-être pas arrêter finalement. <rire> Le problème, c'est que des lexem MF ont pu être liés à même son concept, mais sans être équivalent. Euh, alors, déjà, MF, je pense que tu veux dire masculin, féminin en français, pas le MF qu'on a vu tout à l'heure pour le néerlandais, qui est un cas particulier, où là, le mot est en train de changer de genre. Donc, il est parfois masculin, parfois féminin, ça dépend si tu demandes une personne âgée ou pas, en gros. Euh, euh, ont pu être lié à un même concept sans être équivalent Bah, si, s'ils sont liés au même concept, ils ont forcément une certaine forme d'équivalence. Bah voilà carne rose canasson bourrin euh, c'est pas juste le mâle et le femelle 2 mais c'est euh... ceci dit si formellement si tu veux remplacer une carne par un mot au masculin bah, un canasson ça passe euh, mais après il faut mettre euh, le registre de langue et dire euh, quel registre de langue on veut quel euh, équivalent si on veut strictement équivalent effectivement faut aller plus loin que ça ceci dit tu passes dans un car Allez, file, merci beaucoup. Ouais, je file. Euh, et je vais juste conclure pour vous dire que dans une demi-heure, c'est Alios qui devrait commencer sa session euh, sur euh, Wikisource sur Twitch, lui. Donc, n'hésitez pas à suivre Alios. Euh, évidemment, je vais pas réussir à faire le lien quand je veux, c'est ça. Hop là, si, oui, je sors. Hop là. Hop là. Bonne soirée à tout le monde euh, rendez vous mardi prochain du coup ça pas de problème rendez vous tout à l'heure sur la chaîne d'Alio si vous voulez et, euh, et j'ai oublié de dire au revoir face caméra mais vous connaissez ma tête donc voilà ciao ciao à la prochaine merci beaucoup